En quoi c'est pas bien? En quoi il y aurait une résistance? Au nom de quoi? C'est quoi l'idée de rétrécir notre espace de rencontre aux gens qui pourraient nous présenter quelqu'un, aux soirées où on va? C'est quand même très petit. Sur les millions peut toucher la toile le web. Pourquoi ça nous embête de nous mettre sur le marché public? Quand on demande, on reçoit. C'est la règle initiatique. Demandez et vous recevrez. Et donc tout dépend de comment on se présente et de notre demande. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on veut